Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Fanette Recourt, qui est experte data, expert d'ATA chez SNCF Transilien, et Jean-Christophe Leboucher, qui est SaaS Product Manager chez Talent Solutions. Merci d'être venus si nombreux et de nous accorder 30 minutes de votre temps. Euh, on va vous présenter euh, ce que c'est qu'un projet data science, euh, mais plutôt pour la partie amont. Nous sommes data scientistes. donc nous, nous avons vraiment besoin euh, des données pour les, pouvoir les utiliser et les exploiter. Et, euh, et parfois, en fait, on, on sous-estime un petit peu on maîtrise un petit peu moins bien, on a peut-être une certaine méconnaissance en fait de tout ce qui se passe en amont chez SNCF euh, Transilien. Euh, donc avec Fanet depuis un an et demi on travaille sur toute la partie justement amont et exploitation de la donnée. Euh, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc Jean-Christophe Leboucher, moi je suis responsable de l'offre SAS chez TALENT. Euh, je ne vais pas vous parler de TALENT, ce n'est pas trop l'objet, mais vous pouvez venir nous voir, on a, on a un, un stand de partenaire et vous pouvez aller sur TALENT.com pour, pour vous renseigner si ça vous intéresse. D'abord, euh, bah, qu'est-ce qu'un un projet de data science Quelles problématiques peuvent nous amener à construire tel type de projet Ensuite. Euh, comme on parle surtout de l'amont, euh, à quel endroit je, je peux stocker mes données, compte tenu de la volumétrie et des outils. Ensuite, euh, une fois que les données sont stockées, comment on peut les rendre exploitables et compréhensibles par tout le monde. Et enfin, comment moi je peux agir pour, euh, pour optimiser les processus, euh, les, les codes, euh, voilà, gagner en, en vitesse à partir des outils qu'on a, qu a choisis. Donc euh, tout au long de la présentation, on vous laissera poser, à chaque fois on a une petite slide pour les questions pour que ça soit un peu plus interactif, voilà, si jamais vous avez des, des remarques ou des questions. Donc euh, quelques cas transiliens, euh, donc par exemple dans les données qu'on qu utilise, alors il y a beaucoup beaucoup de données à la SNCF, euh, une des données sur lesquelles moi personnellement je travaille, on a les données euh, de validation. C'est-à-dire quand vous insérez votre ticket ou quand vous bipez votre passe Navigo sur un valideur, euh, bah, ça génère une donnée. Euh, et donc il y a plein de problématiques qui peuvent se poser, par exemple bah, sur la maintenance euh, des, des valideurs. On a exactement le même type de question pour la maintenance des, des automates de vente, parce qu'on euh, voit bien que si on peut prédire un peu les, les pannes, ça a un impact bah, déjà sur le parcours client, parce que s'il y a des pannes, ça l'embête. Ça a aussi des impacts bah, pour le transporteur, parce que ça signifie une perte de recettes, etc. Et voilà, comment on peut exploiter les données pour, euh, pour répondre à ces problématiques. Autre type de, de, de sujet, aider les agents, par exemple, pour la lutte anti-fraude, à repérer quels sont les, les endroits les plus risqués pour des comportements frauduleux. Et selon les horaires aussi, et peut-être du coup faire des outils d'aide à la décision pour savoir où déployer les agents au meilleur moment. Pour tout ce qui est biétique de demain, donc le passage à la validation à travers son téléphone portable aussi, essayer d'anticiper tout ça. Le post-paiement aussi qui va arriver bientôt, qui consiste à valider un peu à la consommation comme ce que vous pouvez avoir à Londres, et avoir la facture en fin de mois qui s'appuiera sur les données de validation. Donc là aussi, sujet ambitieux. Et autre type de sujet, on sait que les données donc, de validation, elles sont fortement impactées par plein de choses. J'imagine que tous, vous avez déjà euh, eu un problème, il bah, y a des travaux, les caps sont ouverts, ou il euh, ou y a des grèves, tout simplement, vous ne pouvez pas valider. Ou, euh, je ne sais pas, un événement sportif ou culturel, je prends par exemple les validations à, à Saint-Denis, s'il y a un match de foot, on va avoir un fort afflux, donc une grosse augmentation des validations, et puis... D'un coup, il y a tellement de monde qu'on va ouvrir, donc une forte baisse des validations. Et voilà, anticiper ces phénomènes, euh, c'est aussi euh, pouvoir anticiper des actions derrière à mettre en place pour, pour gérer tout ça. Alors moi, je vais généraliser un petit peu. Je vais vous parler de carrie, euh, donc en projet Data Science. Alors carrie c'est un petit clin d'œil, euh, puisque le, le siège de SAS se situe à CARI euh, aux états unis euh, ça peut aussi être pour la princesse Leia, mais bon, ça, ça c'est personnel. Euh, donc Carrie, en fait, euh, c'est une cliente. Euh, une cliente, on peut la définir de plein, de plein de manières différentes. On peut avoir envie de savoir plein de choses sur elle. Euh, quand est-ce qu'elle va aller faire la révision de sa voiture euh, quand est que, enfin, Quel est le meilleur forfait de téléphone portable pour elle Et quelle est sa consommation ou par exemple quel type d'homme elle préfère. Donc voilà, suivant les, les différents euh, acteurs et quel est votre business, vous pouvez avoir envie de savoir toutes ces choses-là sur Kerry. Mais la datation, ce n'est pas forcément un projet. Ce n'est pas une seule chose qu'on veut savoir. Et euh, c'est souvent des projets imbriqués les uns dans les autres. Par exemple, euh, si vous voulez savoir quand est-ce qu'il faut semer telle variété de maïs, euh, c'est important de savoir les, les prévisions météo en amont. C'est-à-dire il faut être capable. Et donc les prévisions météo, c'est aussi de la datation. On est en train d'analyser des données pour faire des prévisions. Euh, et de la même manière bah, quand, on de, quand on est transporteur on a envie de livrer le plus vite possible euh, ou en tout cas d'être le plus rentable sur les livraisons et pour ça il faut savoir euh, en amont quel est le, le trafic et donc quel est l'itinéraire le plus rapide euh, d'un point à un autre ou quels sont les itinéraires possibles donc tout ça sont des projets data science et, euh, et ces projets donc, nécessitent euh, bah, un grand nombre de données des croisements parfois de données internes et externes et donc euh, c'est une chose qu'on qu va aborder, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'infrastructures, euh, on va dire, euh, qui sont capables d'assumer tous ces types de données. Est-ce que vous avez des questions sur euh, un projet Data Science Donc qu'est-ce que c'est Est-ce que ça vous parle à tous Est-ce que vous tenez compte des intempéries Les intempéries c'est important, partout et surtout dans le transport. Donc effectivement, il euh, y a une base euh, chez SNCF qui, est, euh, qui prend en compte toutes ces, toutes ces données-là. Maintenant, nous, euh, bah, on est dans une phase, là, on, on parle de l'amont, on ne parle pas effectivement de, de l'aval, mais c'est une chose. Euh, ce sont des données qui sont très importantes, notamment quand on fait des prévisions de trafic. Effectivement. D'autres questions Donc, Je vais passer à la partie... Euh, euh, infrastructure, je dirais, où est-ce que je mets ces données, euh, comment est-ce que je les, je, les, je les stocke intelligemment. Un projet euh, data science ça peut être un énorme projet data science, ça peut être le coeur en fait, du business de l'entreprise, euh, donc du coup on a une énorme poupée russe avec je dirais en face une énorme infrastructure qui peut être une infrastructure big data effectivement s'il y a beaucoup de données, en général en data science c'est le cas euh, du coup cette, cette partie là elle est euh, elle est importante, mais il faut qu'on soit capable de financer, j'allais dire, la grosse infrastructure avec notre projet Data Science. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit au cœur de l'entreprise. Un peu plus traditionnellement, on est une petite poupée dans une grande poupée. Donc on a un gros projet et on a une partie de Data Science dans ce gros projet. Donc ça peut être des choses euh, sur la lutte anti-fraude, des choses comme ça où en fait on sait que derrière il y a énormément d'imbrications et euh, on se retrouve avec euh, à la fin bah, des petites infrastructures spécialisées, donc peut-être une particulièrement pour la data science pour faire de la fouille de données, de l'exploratoire ou euh, faire des, des, des prévisions euh, un peu en mode on va dire déconnecté de la production euh, qui, qui elle est beaucoup plus importante pour l'entreprise. Enfin et ça c'était, j'allais dire, euh, la partie un peu traditionnelle euh, à l'époque euh, quand j'ai commencé. La data science en fait c'était quelque chose de petit. On avait quelques données, on était dans un coin, on nous faisait faire des prévisions mais qui euh, opérationnellement on les déployait ensuite, étaient vraiment déconnectés du SI, on n'était pas en direct comme on peut l'être maintenant. Et, euh, et donc là on n'avait pas forcément besoin bah, d'une grosse infrastructure derrière euh, qui arrive à suivre. Donc voilà, assez traditionnellement, euh, euh, les trois types d'infrastructures qu'on qu met en place. Et euh, celle qui, finalement, euh, aujourd'hui, euh, on va dire, peut recueillir les trois assez, assez simplement, c'est euh, le cloud. Un, un cloud, comme c'est à la demande, on peut dimensionner en fonction du type de projet. Euh, maintenant, il voilà, faut regarder les coûts et, et comprendre un petit peu comment, comment fonctionnent ces infrastructures. Il y a aussi des, des démarches à faire. Mais euh, voilà, ça peut être une, une solution euh, intéressante, quoi qu'il arrive. En tout cas, à envisager. Les questions qu'on doit se poser quand on est data scientiste et qu'on est en train de mettre en place avec les SI notre infrastructure. Les spécificités des données. En général on est data scientiste donc on doit être force de proposition là-dessus. C'est nous qui connaissons le mieux les données et les types de données qui existent dans l'entreprise. Euh, que ce soit des données structurées ou non structurées que ce soit des images, des vidéos euh, il peut y avoir plein, plein de formats différents qui font que du coup euh, on a besoin de certains types d'infrastructures et c'est là où il faut être vraiment en support de, de nos SI la deuxième partie c'est la volumétrie en général on a les mains dedans euh, on connaît un peu les grandes volumétries maintenant si ce sont des données qui n'ont jamais servi c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué mais en tout cas il faut être encore une fois encore une fois, un peu force de proposition, en tout cas et écouter et aller chercher ce genre d'informations puisque du coup ça fait partie de notre métier. Troisième point qui parfois un peu déconnecté, mais c'est vrai que c'est quand on est sur un gros, gros sujet, on a parfois du mal à le savoir, mais au moins à notre niveau, définir un peu le nombre d'utilisateurs potentiels des différentes données et de l'infrastructure des outils et les différents cas d'usage et donc les cas d'usage ça c'est vraiment un point très très important quand on cherche à mettre en place des infras c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui nous motive je dirais à, à, à passer sur ces infrastructures là et donc derrière qu'est-ce qui peut nous être utile au quotidien euh, qu'est-ce qui va être utilisé tous les jours les, les outils Ensuite, donc là aussi, c'est force de proposition, c'est par rapport aux connaissances. Donc, on doit essayer de, de connaître les, les différents outils du marché, mais c'est surtout pour savoir où est la compétence et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Euh, et donc, derrière, bah, les outils ne fonctionnent pas tous sur tous les types d'infrastructures. Bon, Ce n'est pas le cas de SAS qui, qui fonctionne en général assez bien sur toutes tous les, tous les infrastructures. Mais là, effectivement, il faut en tout cas toujours se poser cette question-là, se dire l'infrastructure que je mets en œuvre par rapport à l'outil que je veux, est-ce que, est que ça va fonctionner ou pas et la dernière partie, la partie sécurité. Alors, elle est souvent un peu négligée. Il y a toujours, dans les entreprises, il y a toujours une partie avec des gens qui sont là spécialement pour la sécurité. On se dit, on se dédouane un peu en se disant, bah, c'est leur travail. Et pourtant, c'est aussi notre travail. Euh, on utilise cette donnée, on la connaît on sait ce qui peut être sensible ou pas on sait euh, à quel point j'allais dire euh, euh, ça peut être important pour l'entreprise donc même si c'est pas nous de décider c'est être encore une fois acteur et remonter peut-être des alertes en disant attention si on croise telle donnée avec telle donnée on va pouvoir tracer des choses qui sont pas légales voilà si je, si je peux le dire comme ça alors dans le contexte alors on insiste un peu sur cette partie amont parce que Enfin, moi, je me rappelle, quand je suis arrivée, je me suis dit, wow, on n'exploite pas les données de validation. Euh, quel dommage, on pourrait faire ça, ça, ça, ça, vite, vite, je, je veux le faire. Bon, ben, <rire> déjà, a... il voilà, y a des données euh, qu'on n'exploitait pas. Donc là, euh, j'étais contente, j'ai répondre à un besoin. Mais aujourd'hui, il y a encore d'autres données qu'on n'exploite pas encore. Par exemple, les, les logs techniques des cabs, des, des cabs, parce que c'est des valideurs, c'est-à-dire les, les, les tourniquets ou les portes effaçables quand vous essayez d'entrer dans la zone Transilien. On a a priori des sets qui sont pas si gros, parce qu'on se dit, bah si je prends les données de validation, alors sans y coller de référentiel, sans fusionner avec des intempéries, de la météo ou quoi que ce soit, c'est à peu près un giga par jour. Le problème, c'est que si on veut rentrer dans la compréhension, dans la prévision, bon on prend un mois, on est déjà à 10 gigas, on prend un an, on arrive déjà à... Plus. <rire> si on prend, euh, si prend euh, l'historique qu'on peut avoir depuis euh, plusieurs années, voilà ça monte et, et là bah, les ordinateurs ils suffisent plus et, et, et c'est pour ça que nous on s'est posé toutes ces problématiques de comment on fait, est-ce qu'on prend un énorme serveur, est-ce qu'on prend des technologies à double, est que, et toute cette partie là dont a parlé Jean-Christophe avant, euh, en fait elle prend, elle, a, elle prend un temps qui est assez important donc c'est vraiment pas rien. Il faut vraiment s'impliquer dedans. On a des données effectivement qui sont confidentielles. Donc, par exemple sur les données de validation, euh, nous on ne peut pas savoir euh, que c'est bah, moi, fenêtre court qui est validé euh, tout à l'heure à tel endroit dans le métro. Les données sont anonymisées. Euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont anonymisées sur trois euh, mois. Donc je peux suivre une personne anonyme, sans savoir qui c'est, sur trois mois. Après, tous les trois mois, on change le numéro d'anonymisation. Donc en tout cas, on ne peut pas suivre des flux clients sur un an, même sans savoir qui c'est. Donc ça, c'est des problématiques aussi. Comment on anonymise Avec quelles méthodes Comment être à jour sur les nouvelles méthodes d'anonymisation les plus performantes, etc. Parce qu'on a aussi des sujets de mise en open data de nos données. Elles ont beau être anonymisées, on peut se dire, bah une petite gare sur des horaires peu fréquentés. est-ce qu'on ne peut pas essayer de retrouver la personne Du coup, bon, voilà, c'est des problématiques importantes. On a beaucoup d'utilisateurs potentiels. On a, ce qu'on peut en faire, ça peut intéresser le client, si on arrive à lui donner de l'information sur les flux. Ça peut intéresser les lignes pour savoir comment mieux positionner les agents à quel moment. Euh, c'est important pour l'entreprise aussi, parce que... À terme, vous savez qu'en Ile-de-France, on est euh, plusieurs transporteurs, il y a la RATP, il y a la SNCF, il y a les bus privés aussi. Euh, aujourd'hui, on se répartit des recettes selon, enfin avant, quand il n'y avait pas le tarif unique alors pour les non parisiens, avant on payait euh, selon la zone dans laquelle on allait aujourd'hui, sur les forfaits, c'est le même prix pour tout le monde. Donc avant, on se répartissait des recettes selon euh, les zones. Aujourd'hui, on se dit qu'on va certainement s'appuyer sur ces données de validation euh, pour se répartir les recettes. Donc c'est aussi utile pour l'entreprise. Euh, mais en tout cas, il y a des cas d'usage qu'on a identifiés, il y en a beaucoup qui ne sont pas identifiés parce que les gens ne le savent pas forcément. Donc, on a des fois des demandes par rapport au Steve, par rapport. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plus à nous d'être en force de proposition de, de cas d'usage. Il n'y a pas encore cette démarche où quelqu'un viendrait nous demander Ah, moi, j'aimerais tel outil, et puis on travaille dessus. Là, il, y a aussi, il faut aussi se créer nos propres un peu, cas d'usage. Et l'autre problématique, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a vraiment beaucoup d'outils de visualisation et c'est très pratique pour, pour communiquer dessus, pour diffuser l'information. Et donc, euh, vraiment, l'idée, c'est de rendre euh, tout ça visuel. Il euh, bah, y, y a plein d'autres outils, mais voilà, il y a SAS Analytics qui fait partie des outils qu'on utilise pour ce genre de choses. Est-ce que vous avez des questions Sur cette partie infrastructure Non oui, monsieur. La, la captation, euh, elle n'est pas du tout sur le même système. Euh, on n'est pas actuellement sur un système qui récupère les données à la volée et en streaming ou en, ou en temps réel. Actuellement, c'est vraiment un premier système qui vient, qui est le système opérationnel, qui vient le récupérer. Et on fonctionne, je dirais, un peu comme la BI traditionnelle à ce niveau-là, sauf qu'on est sur des volumes de données beaucoup plus importants. Euh, C'est-à-dire que globalement, le système fait d'abord une première agrégation, il va récupérer, il va consolider, et en fait, toutes les alertes sont à ce niveau-là. C'est-à-dire que s'il y a une partie, par exemple une gare, qui ne remonte absolument aucune validation, il y a des systèmes d'alarme dans le système opérationnel amont. Mais derrière, voilà, on, est, on, est, on est sur de la récupération qui se fait quatre fois par jour. On va dire ça comme ça. oui alors les données euh, sont sur une, euh, une distribution Hortonworks, donc euh, sur de la double euh, mais ce n'est pas la cible c'est enfin euh, en tout cas actuellement c'est une infrastructure qui est hébergée on va on travaille sur cette infrastructure en direct euh, la cible est de travailler sur du, du cloud avec aussi une distribution euh, à double mais euh, voilà c'est plutôt euh, ouais, on est en train de migrer vers là du cloud ouais. Les données, les données sont anonymisées en entrée. En fait, C'est-à-dire qu'entre le flux généré par le système opérationnel anonymise les données, si vous voulez. Enfin, je le fais simplement, mais c'est ça. Donc, en fait, nous, au niveau de notre système, on ne peut pas euh, redescendre. Par contre, au niveau production, effectivement, opérationnel, ils ont besoin de savoir bah, voilà, c'est peut-être il euh, y, y a un pass qui est un pass frauduleux, ou des choses comme ça. Donc, ils ont vraiment besoin d'avoir cette information-là. Oui La façon de fonctionner actuellement, c'est qu'on propose des, des, des, des choses, des outils, des... et ensuite on va les présenter aux lignes, aux agents, voir si ça prend ou pas, si ça prend, par exemple, alors par rapport aux données de vente, on est en train d'essayer de faire un outil pour constater les saturations au guichet de vente. Et donc un outil qui serait à la fois pour le client, comme ça il peut repérer que c'est peut-être pas malin d'y aller à tels horaires, ou alors d'y aller s'il a envie de voir beaucoup de monde. Et... Euh, et pour euh, bah, la gare aussi, pour pouvoir se dire bah, « il faudrait que j'ouvre plus de guichets, faudrait... Euh... » Donc là, ça a été testé pour voir si les données de vente permettent de représenter la réalité, de faire des prévisions, de voir si c'est pertinent. Euh, bah, là, la suite du pro... enfin, et là, les personnes qui travaillent là-dessus euh, voilà, vont, vont le montrer aux, aux lignes, aux agents, aux... pour voir s'il euh, y a une pertinence à pousser la chose ou pas. On est plus... Euh... Ouais, on propose... Aujourd'hui, ça fonctionne plus comme ça. On propose parce que comme on c'est on est des, des données qu'on n'exploitait pas, enfin, euh, on les exploitait. Mais à une maille plus agrégée, avec tant de finesse, euh, bah, les, les gens pensent pas forcément sur le terrain, pensent pas forcément à ce qu'on peut faire avec ces données. On, on leur a demandé hein, de nous faire des. Il y a des retours possibles. Après, il faut voir si c'est faisable ou pas. Et puis, voilà, on propose. Quelque il, y a des, chose. il y a des gros cas d'usage, en fait. Et puis après, derrière, il y a tout ce, qu ce à quoi on pense, mais on n'a pas forcément d'utilisateurs. Donc, on attend que les utilisateurs reviennent vers nous. Pour avancer sur ces sujets-là. Voilà. si on fait euh, simplement. Il y avait une autre question là-bas. Non, je ne sais pas si. Oui. C'est les, les contraintes CNIL qui. Ouais, voilà. Parce que c'est des données qu'on fournit aussi au Stif. Et euh, voilà, depuis depuis le début en fait euh, des remontées de ces données euh, télébiétiques, parce qu'il n'y a pas le mani... Enfin, le Stif n'a que la partie télébiétique, c'est-à-dire les, les passes et pas les tickets. Euh, voilà, ça a été décidé comme ça, anonymisation qui change tous les trois mois. Alors avec le post-paiement, euh, où on aura besoin de savoir qui est la personne, puisque c'est à partir de validations validation qu'on lui donnera sa facture, Voilà, ça va être des problématiques sur lesquelles on va réfléchir. Après, euh, certainement, il y aura des usages différents selon euh, si c'est la partie financière ou la partie euh, statistique, modélisation... Euh. Je vais prendre une dernière question, mais après on va devoir avancer parce que sinon vous ne verrez pas l'ensemble de la présentation. C'est-à-dire. Ah, oui. C'est oui, ah, on, on y vient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais alors, je, là actuellement non, enfin pour moi. Je dis Mais euh, la partie post paiement notamment donc qui permettra de payer au voyage. Donc du coup effectivement il y a une refacturation derrière du voyage et c'est vraiment on voyage, on valide et derrière on vous débite du voyage que vous avez fait. En interne. Est-ce qu'on fait facture, facturer au gars, par exemple, un outil qu'on leur propose euh On est en service, plutôt. Donc euh non, ouais, ça pour, moi, plutôt pour moi, il n'y a pas, pas de refacturation. On, est, on fait partie de la, la direction des services, et donc dans la direction des services, on est là pour rendre service euh, au gars et ainsi de suite. C'est notre fonction de leur proposer des outils qu'on leur met à disposition. Voilà. On va avancer, du coup. Oui, donc... Euh... Donc, on sait maintenant... C'est moi <rire> On sait comment on stocker les... Les données, maintenant, on veut savoir comment les rendre exploitables. Parce que, surtout si c'est des données qu'on ne connaissait pas avant, euh, il faut les mettre en qualité, les rendre lisibles, euh, etc. Donc on a des données qu'on qu connaît, des données qui n'ont jamais été exploitées jusqu'à présent, euh, les mettre en qualité. Euh, ça va être un gros chantier de data management. Pour euh, voilà, qu'elles soient compréhensibles par tous. J'ai très avancé. Euh, ensuite, le gros chantier qu'il a aussi à mener, c'est un chantier de data gouvernance pour tout ce qui est gestion des référentiels. Alors surtout quand on est une grosse entreprise avec euh, plein de services différents, il y a des référentiels qui ne collent pas forcément entre eux. Et même dans les référentiels d'un seul service, euh, ils ne sont pas toujours euh, forcément compréhensibles par tout le monde et mis à jour dans, en temps et en heure. Donc ça, c'est un grand chantier. Qui met à jour les référentiels Qui les rend compréhensibles Et voilà, c'est un autre chantier qui n'est pas simple avant de pouvoir euh, se lancer et, et tripotouiller les données. Euh... Donc ensuite, on a bien sûr un grand chantier de, de, de data quality, de mise en qualité des données. Euh, par exemple, sur les données de validation, ben, on s'aperçoit que selon les, les, le matériel, il voilà, faut faire attention aux différents fuseaux horaires. Il euh, y a des données qui sont dupliquées, il faut gérer ça. Enfin, il voilà, y, y a vraiment euh, beaucoup de travail en amont à faire euh, pour, pour ça. Et donc euh, nous, ce qui ressort de notre expérience, et ce qui est vraiment important, c'est de documenter tout ça pour que euh, tout le monde ait l'information, qu'elle soit compréhensible par tous et, et du coup que les, les données soient vraiment exploitables. Le cœur en fait du sujet, c'est vraiment l'exploitabilité. On parle d'exploitabilité dans le sens où rendre les données exploitables euh, par les métiers, donc notamment les métiers du data scientist il euh, y a des choses qui se font assez simplement parce que c'est connu, ça fait des années que c'est fait, euh, même sur les nouvelles infrastructures euh, voilà, on parle de TL, de LT ou ce que vous voulez, mais en tout cas voilà, charger la donnée dans la base euh, la, la mettre à disposition c'est quelque chose qui globalement est maîtrisé alors même si maintenant il y a les faits streaming, effectivement le temps réel des choses comme ça, mais c'est maîtrisé c est, c est un, en tout cas c'est un chantier qui est assez euh, euh, important mais euh, qui, se fait, qui se fait assez facilement la deuxième partie, c'est le master data management. Alors qu'est ce que c'est c'est vraiment euh, avoir un peu un, un référentiel de toutes ces données, de, de rendre quelque chose de commun, on va dire, à l'ensemble, et ensuite euh, pour pouvoir avancer euh, et travailler sur les bases communes euh, sur l'ensemble des, des données et que A s'appelle toujours A à euh, un endroit et que euh, voilà, on n'est pas un A B qui soit plus ou moins la même chose euh, par ailleurs troisième chantier important, donc on parlait de la data gouvernance et ça dans les, la plupart des entreprises donc là on travaille vraiment sur le référentiel donc un référentiel produit, un référentiel gare, etc. Il y en a énormément dans les entreprises, euh, maintenant le fait d'essayer de centraliser dans des grosses infrastructures ce genre d'informations de, euh, c'est devenu très très important et même je dirais prioritaire, puisque du coup les différents services, euh, s'ils ne communiquent pas entre eux et communiquent à l'extérieur des chiffres qui ne veulent rien dire euh, quand on les compare les uns par rapport aux autres donc c'est vrai que c'est très très important cette partie euh, data gouvernance et, euh, et chez SNCF il voilà, y, y a énormément de, de, de référentiels gare par exemple tout simplement parce que chacun a son métier a sa petite définition de qu'est-ce qu'une gare et, euh, et voilà pour centraliser tout ça c'est assez compliqué et il faut vraiment mettre d'aplomb le chantier de data gouvernance de manière générale pour la, la data science c'est quelque chose de primordial vraiment. Autre partie la qualité de données, pour ça c'est un chantier qui est devenu euh, je dirais à la mode euh, ces dernières années parce qu'au début on parlait de qualité de données mais il n'y avait pas les, je dirais, les outils qui étaient capables de bien le faire et de bien le traiter il fallait le faire souvent à, à la main euh, avec du code ça sous autre euh, au fur et à mesure on a des outils qui sont quand même maintenant beaucoup plus industrialisables et du coup qui permettent d'aller en, en avant sur cette, sur cette partie là de faire des rapports et de donner des préconisations et donc de faire avancer cette partie là et la dernière partie qui, euh, qui moi, me tient à cœur, mais qui est un peu, peu compliquée parfois, c'est la, la sécurité de la donnée. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais il y a les données sensibles, alors oui, on les anonymise, etc. Mais il faut quand même être capable de pointer dans la colonne A, euh, la ligne B, euh, tel type d'utilisateur ne doit pas pouvoir le voir. Et ça, c'est de plus en plus important parce qu'au bah, fur et à mesure, il y a des anonymisations qui se font, qui ne sont plus des anonymations de masse, mais qui sont vraiment là pour dire bah, cette donnée-là elle n'est pas visible à tel type de personne. Dans les entreprises ça se fait de plus en plus, il euh, y a des choses qui sont réglementaires mais au fur et à mesure il voilà, y, y a aussi des, des tensions qui peuvent naître de ce genre d'informations donc il faut faire très attention et la, la sécurité de la donnée c'est ça aussi, euh, c'est où est-ce que je la stocke, comment elle est disponible et à qui, donc euh, voilà, toutes ces, ces choses-là, tous ces chantiers-là font, font qu'à euh, la fin on a notre, notre, notre spectre complet et nous permettent d'utiliser euh, la donnée ensuite. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie oui. Alors, c'est un peu compliqué, parce que je, je, là, je dis, nous, on travaille depuis un an et demi dessus, euh, sur, sur ces sujets-là. Euh, moi, je, je, je vais avoir vraiment du mal à vous répondre, mais je dirais que la partie euh, infrastructure, comme on est, on est partie prenante, mais on n'est pas euh, travaillant dessus si je veux dire, on est là pour, pour être là en support, pour apporter notre expérience de data scientist. mais c'est vrai que c'est pas une partie qui nous prend énormément de temps puisque du coup c'est plutôt des architectes techniques des choses comme ça qui vont travailler dessus euh, sur cette partie là, qualité de données euh, euh, data governance des choses comme ça, ça peut être très très consommateur de temps on a une personne quasiment euh, qui a passé euh, à temps plein sur la data governance parce que il fallait récupérer un certain nombre d'informations les gens ne se parlent pas donc il faut aller les chercher et euh, il, a, il a vraiment euh, passé, euh, passé beaucoup de temps et je, je dirais euh, je suis pas loin de penser qu'il a passé 8 euh, 10 12 mois et que c'est pas encore fini donc euh, voilà sur cette partie juste data gouvernance donc derrière il faut euh, voilà il faut j'ai plus qu'une minute donc il faut qu'on se dépêche donc ben... Okay. Ouais. Non, vrai. Ah, vrai. Donc, euh, euh, rapidement, bah, du coup, je voulais décrire ce que c'était une database processing, le grid computing, etc. Mais je vais, je vais le passer. Euh, en gros, c'est les, les manières d'attaquer la base pour aller euh, récupérer les, les informations. Euh, donc, on centralise et puis on, on diffuse et ensuite on re récupère. Euh, mais tout ça, ça dépend en fait, de l'infrastructure et des outils. C'est-à-dire, est-ce que les outils le permettent Est-ce que l'infrastructure le permet euh, Nous, ce qu'on peut faire à notre niveau de data scientist, c'est tout ce qui est euh, optimisation du code. C'est tout ce qui est standardisation des process euh, entre nous, c'est-à-dire que si on doit taper du code, euh, on se met d'accord sur une norme et puis on fonctionne comme ça. Et on essaie d'optimiser pour que ce soit le plus rapide possible. Et enfin, euh, l'industrialisation, donc ça c'est au maximum pour essayer d'avoir des données qui sont le plus faciles euh, d'accès. Donc euh, par exemple la Transilien euh quand on avait fait des petits quick wins sur nos propres ordi, <rire> on avait fait des, voilà, des codes sas. Quand, quand on a eu toutes ces infra, tous ces outils, on a réécrit les programmes pour profiter de la puissance de distribution. On a modifié la façon de faire, c'est-à-dire que les transformations, on les fait en amont sur l'outil pour ne pas faire des allers-retours entre les deux. Et on a aussi changé les modes d'alimentation des tableaux de bord en tapant directement dans la base avec OUZI. Euh, euh, voilà. bon, il y avait des questions, mais bon, je suis désolé. Euh, juste pour vous donner les résultats, je vais le faire, vais le faire si tu veux bien. Comme tu veux. Ouais. <rire> on a quelques résultats. Voilà, on a, au début, on avait lancé une requête qui a prenait 11 heures. Après avoir mis à jour le code, etc., on était à 2 heures. Euh, les données dupliquées, on a supprimé 8% de la base en fait, en dédoublonnant, rien qu'en dédoublonnage. Euh, ça nous a permis de faire de, de, de la prévision de trafic avec de l'extrême gradient boosting qui était à 96% euh, je crois de, de prévision correcte euh, sur Gare du Nord, qui est la plus grosse gare. Euh, il voilà, y a d'autres bon, sujets, du coup je ne vais pas trop vous en parler parce qu'on doit s'arrêter maintenant. Euh, est Ce que je voulais que vous, que vous reteniez, voilà. c'était, il euh, y a cinq points, il ne euh, faut pas oublier que c'est un projet, donc la data science, mobiliser tout le monde, euh, essayer de regarder ce qui se passe pour essayer de mutualiser euh, et puis faire des, des documentations sur l'expression de besoins etc. Et ne jamais oublier euh, qu'en en fait euh, on est là pour faire de la data science à la fin et ne pas par exemple se concentrer que sur la qualité de données, et de faire de la qualité de données pour faire de la qualité de données. Non, il y a des vrais projets derrière. Voilà. Okay.